Tout le monde, c'est Winman, content avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui unboxing Vipar Spectra, la compagnie de lumière LED m'a envoyé un cadeau. Donc euh, j'ai vraiment hâte de voir que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau-là. Donc, on connaît Vipar Spectra là, chez Winman. Et pour tous ceux là qui sont euh, ici pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne Winman culture, et oui, oui, man, culture, donc euh, sans plus tarder, on va aller ouvrir, euh, on va aller ouvrir ce cadeau de Vipar Spectra, immédiatement. Alright gang, donc on est de retour avec le super cadeau de Vipar Spectra, donc euh, je vais ouvrir ça et puis on regarde ça ensemble, là, immédiatement. Omg 2 lumière deux lumières incroyables. Oh, oh, oh, oh, oh, Bipar Spectra. Hey, hey. on aime ça les collants ici à Weedman? On adore les collants! Alright, alright, alright! Regardez-moi ça! Et je vous présente la XS1500 Pro! Les lumières LED. Il y a des petites bulles dessus. Ça fait refléter la lumière encore plus aux quatre coins de la tente. OMG, OMG! J'en ai deux comme ça! J'en ai deux comme ça! Oh yeah! On va essayer de les raccorder une dans l'autre, comme ça on va pouvoir jouer seulement avec un des murs. Il y a des lumières jaunes. J'ai regardé un peu là, la description, puis il y avait des lumières rouges bleues mais je ne les vois pas comme ça ici. Là. Mais euh, 1500 pro, beaucoup beaucoup beaucoup plus efficace. On va regarder là toutes les, les statistiques. On a le crochet, deux crochets, deux types de métal là, à chaque extrémité pour pouvoir l'accrocher. Et puis c'est ça qu'on va avoir de besoin pour euh, on va raccorder un raccord de téléphone dans le bon vieux temps pour avoir deux lumières synchronisées à la même à la même, euh, même température. température, même force, même intensité, même intensité. Donc la XS1500 Pro. Donc c'est parfait pour une 2x2 en floraison et pour en végétation, je pense qu'on peut aller jusqu'à 2x4. On a le manuel d'instruction. X S1500 Pro. Donc à l'intérieur, on nous dit là, que ça a 150 watts de puissance. Donc on peut euh, mettre le dimmer. Regardez quelque chose. Le dimmer, on peut le mettre euh, à une intensité là, de 0, 25, 50, 75 ou 100 on peut pas le mettre là, on peut pas le, le, le, le jouer là à 12, 13, 14, 15%. C'est vraiment, il euh, y a des coches. Il y a des coches 25, 50, 75. Et puis les lumières là, LED. C'est vraiment important quand vous achetez une lumière LED. Regardez les lumières LED. Là. Ici c'est le LM281B+. Des petites, petites, petites lumières là, LED. On fait voir là. Les lumières sont bombées. Ceux du centre, non. Et ceux de côté, vous voyez, ils sont pas pareils. Ben, la petite bulle, là, ça fait toute, toute, toute une différence, on va tout voir ça là, ensemble, les spectres. XS1500 PRO de Vipar Spectra. On en reparle un peu plus ensemble immédiatement. On est de retour avec Winman, donc on va regarder un peu plus en détail la description de la XS1500 PRO de Vipar Spectra. Donc, on l'a dit tantôt, là, c'est idéal pour une tente deux pieds par deux pieds. On peut atteindre un PPFD de 1000 avec ce type de lumière. Si on regarde la photo, là, il y a une lentille par-dessus la lumière LED, ce qui fait en sorte que, que la lumière est plus répartie et les quatre coins de la tente, là, reçoivent beaucoup plus de lumière qu'auparavant. Et donc, on compare là, euh, 2XS 1500 Pro avec ou sans lentille. Donc, les quatre coins, c'est ça le plus important. C'est ça qu'on veut euh, démontrer. Sans lentille. 660, 682, 660, 670. Et avec la lentille, là, une grosse différence, on peut atteindre un PPFD là, de 900, 901, 903, 905. C'est ce qu'on recherche en floraison. Donc ici, on peut euh, accrocher 20 lumières une à la suite des autres. Donc, on n'a pas besoin d'ajuster les 20 lumières une après l'autre. Ajuster ça de 25 à 50 Juste à ajuster la première et les 19 autres lumières vont suivre. Donc, on va faire le test avec deux lumières. Euh, merci à Vipar Spectra là, pour les deux lumières. On va tester ça, on va euh, brancher les deux ensemble et on va mettre l'intensité à 25% et on va le monter à 50% là, pour voir si les deux euh, montent en même temps, ça va être le fun. Donc on peut voir ici le, le dimmer en anglais, euh, 5%, 25%, 50%, 75% et 100%. On ne peut plus maintenant là, ajuster ça là, à 12% ou à 37%. Il euh, y a des coches, il y a des coches dans le dimmer. <coughs> Et puis, on peut avoir, il y a un cordon là, de jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 centimètres, si vous voulez là, répartir là, vos lumières un peu plus, euh, avec une plus grande distance. Donc, on voit ici, là on atteint un PPFD de 1000 avec une hauteur de 11 pouces, 11 pouces de vos plantes. Et si on met la lumière à 14 pouces de vos plantes, on a un PPFD là, de 897 au centre. Donc, euh, on appelle ça full spectrum. Hein? On essaye d'imiter le plus le soleil. Donc, euh, des lumières LED de toutes sortes de couleurs pour euh, essayer d'imiter le plus la nature possible, le soleil possible. Donc, quand on achète une lumière là, de VIPAR Spectra, euh, Premièrement, on prend le code de Winman. Regardez en description. 8%. 8% avec le code de Winman. On peut aller sur Amazon ou sur le site de Vipar Spectra. Là. 8% avec Winman. Donc, euh, regardez ça ici. Là. On a deux euh, crochets. Il faut, faut bien l'attacher, cette, cette, cette, cette lumière-là. Donc, on a tout l'équipement pour attacher la lumière dans notre. Tente. quelques indications là euh, du manuel ici là euh, ça peut aller jusqu'à trois pieds par trois pieds pour la tente euh, recommandé deux pieds par deux pieds donc euh, ici chez windman on, on va voir ça peut-être qu'on va utiliser une trois pieds par trois pieds avec deux lumières donc c'est 150 150 watts euh, de puissance pour une lumière XS 1500 Pro de Vipar Spectra. Donc, 150 watts Donc, euh, c'est à peu près ça que je voulais vous dire. Et regardez-moi cette lumière. là C'est vraiment ça qu'on a. On va en avoir deux comme ça. On va installer ça là, à la prochaine vidéo. Je vais vous présenter aussi quelle, euh, quelle génétique on va faire pousser. Et euh, je me demande encore si on va faire pousser ça en biologique ou en nutriments synthétiques. Euh, je ne suis pas encore assez habitué avec le biologique, donc on va voir là, euh, la décision que je vais prendre. Écrivez-moi dans les commentaires quest ce que vous pensez là, de cette euh, nouvelle lumière XS1500 Pro. On va en avoir deux, c'est très intéressant. Et euh, les génétiques... Quelle génétique aimeriez-vous que je fasse pousser? Et pourquoi pas, euh, biologique ou synthétique pour cette grossie? Combien de plantes? Demandez, dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi ce que vous voulez. Alright, gang, je vous laisse là-dessus. Peace. Et on se voit très bientôt, là, dans une prochaine vi vi vidéo. Merci à Vipar Spectra. Ciao. Et hey gang, c'est dans cette 3x3 qu'on va installer les deux XS 1500 Pro de Vipar Spectra. On va installer un filtre au charbon avec un extracteur d'air, installer les deux lumières. Et j'avais pensé peut-être mettre neuf plantes dans des deux galons et les faire fleurir dans les deux galons. Dites-moi ce que vous en pensez. Aimeriez-vous avoir neuf plantes dans des 2 gallons ou bien 2-3 plantes dans des 5 gallons. Écrivez-moi dans les commentaires là, combien de plantes on met dans cette 3 pieds par 3 pieds et exactement combien de plantes on va avoir dans cette grosse, les gars, les gars. Donc j'installe ça, je vous montre le résultat final. Oh, et voici le moment temps attendu. Les deux. XS 1500 Pro de Vipar Spectra. Ils sont présentement tous les deux là à 5% d'humidité. Et voilà, ça va-tu couvrir ma 3x3, ça, mes amis? et oui, mesdames et messieurs. Donc, euh, je vais faire un test. là Je vais euh, brancher les deux euh, lumières, euh, une avec l'autre. Présentement, là si j'augmente l'intensité de celle-ci, celle-là, elle n'a pas bougé. Là, Là on va la monter, celle-ci. Donc, euh, vraiment, là, euh, très, très, très fort. Les deux sont à 100%. Vraiment, c'est très, très brillant. Je ne pense pas qu'on voit, là, euh, à quel point c'est brillant euh, à l'écran. Mais c'est très puissant. Très, très, très puissant. 150 watts de puissance, là, chacune de ces lumières. Donc, euh, je branche le fil et je vais voir, là, euh, qu ce que ça donne. Donc, quand nous sommes de retour, j'ai branché les deux lumières en parallèle, j'imagine. Écoutez, il euh, y a des protecteurs, là. J'ai des gants. Il y a des protecteurs euh, dans les fentes, ici, là. Donc, ne euh, perdez pas votre temps, là, avec ça, il faut vraiment enlever les protecteurs de plastique avant d'insérer les fils. Donc, euh, j'ai fait le test et ça fonctionne. Encore une fois, c'était difficile de voir là, à l'écran, mais celui-là ici, là, même si je le tourne, il est déjà à son 100%. On branche euh, les fils ensemble et puis en arrière, on euh, appuie sur un bouton pour que celle-ci soit la lumière mère, si vous voulez. Donc, c'est elle qui contrôle tout présentement. Là. Donc pour deux lumières comme ça, euh, ça vaut peut-être pas la peine, mais pour une, euh, ceux là, qui ont 4, 5, 6 lumières euh, rassemblées ensemble, c'est euh, très efficace. Donc on peut voir là, que cette tente-là, là, elle est vraiment, vraiment euh, très éclairée, donc ça va être vraiment super en floraison. Donc écrivez-moi écrivez dans les commentaires là, combien de plantes vous voulez qu'on mette dans cette 3 par 3 donc merci encore à Vipar Spectra pour ces deux superbes lumières XS 1500 Pro de Vipar Spectra avec les petites lumières bombées avec les lentilles qui sont par-dessus les lumières LED. Utilisez le code de Winman dans la description pour économiser 8%. 8 et ces lumières-là sont vraiment moins dispendieuses que vous le pensez, là. Elles sont, je pense, 139 Donc, si vous enlevez 8 là, vous allez économiser, quelques sous, quelques dollars même. Donc, euh, allez voir ça, là, sur le site de Vipar Spectra. Je pense que même présentement, c'est pas encore disponible pour le Canada. Ça va être disponible pour le Canada, je pense, dans une semaine. Donc, euh, économisez euh, votre paye. Et achetez-vous une Vipar Spectra XS 1500 Pro avec le rabais de Winman. Dans la description, là, c'est écrit pour Amazon et pour le site de Vipar Spectra. Alright gang, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao